Voici Jack. Jack a 4 ans et demi. Ses passe-temps sont de courir partout, faire du bruit et peindre la future Mona Lisa. Voici Barbara et John. Ce sont les grands-parents de Jack. Leur rôle est de s'occuper de lui pour la journée. Ce que Barbara ne sait pas, c'est que John, mari aimant et attentif qu'il est, lui a acheté l'élévateur de bain Aquatec Orca pour l'aider à se détendre et décompresser après une longue journée. La télécommande flottante, étanche et ergonomique, intégrant la batterie, bénéficie d'une manipulation simple et de boutons colorés. Un dispositif d'arrêt d'urgence assure un fonctionnement simple et contrôlé à Barbara, lui apportant du confort ainsi que de l'indépendance. Grâce à l'élévation fluide et robuste de Lorca, Barbara se sent maintenant en confiance en sachant qu'elle peut facilement entrer et sortir de sa baignoire en toute sécurité. Avec le dossier haut inclinable à 40 degrés et l'appui-tête intégré de l'Orca, Barbara peut maintenant s'allonger et se relaxer, en laissant John s'occuper de Jack. L'Orca peut également être plié d'une seule main, ce qui le rend facile et rapide à ranger, tout comme les jouets de Jack. Oh Jack Détendez-vous et profitez de votre baignoire avec l'élévateur de bain Inback Aquatech Orca